Nous, les syndicalistes, on est devenu des voyous euh, quand, quand, on, quand on agit face à une violence de l'entreprise qui annonce encore 3 000 suppressions de postes. Et c'est insupportable. Cette violence-là, ben, effectivement, elle se traduit par, par, par une autre forme de violence collective. La paix sociale de l'entreprise pourrait revenir de quelle manière Avec un véritable dialogue, un dialogue qu'on a perdu depuis des années. Moi-même, je suis délégué, donc euh, ça fait très longtemps que, que, je suis, euh, que je suis là pour discuter avec la direction. Il y a très longtemps qu'on a perdu le fil de discussion. Toute cette histoire a commencé comme ça, par une chemise déchirée. Oui, parce que si la finance n'a pas de visage, on sait bien qu'elle porte des chemises. Ce matin-là, du 2 décembre 2015, nous étions arrivés là avec Nicolas, mon meilleur ami, pour soutenir les gars d'Air France et protester contre leur licenciement. Moi, Réalisatrice au chômage, je viens tout juste d'être licenciée après un an et demi de harcèlement au travail. Je filme avec mon smartphone. Lui, c'est Nico. Il filme avec une petite caméra amateur. Parmi tous ces drapeaux et cette foule, toutes sortes de corps de métier étaient là, solidaires. Et, venu spécialement de Montauban, le personnel de la clinique du pont chaume J'avoue qu'à ce moment-là, je ne sais rien de leur mouvement. Et pourtant, à la veille de Noël, elles aussi en ont gros sur la patate. Ça fait 42 jours qu'elles sont en grève. Soudain, à un moment donné, sans bien comprendre, nous voilà embarqués dans le locaux de l'Agence régionale de santé de Toulouse pour une occupation surprise. Ce jour-là, nous filmons des moments forts qui vont nous hanter, nous bousculer. Nous décidons alors de les suivre jusqu'au bout. D'abord, dans ce coup d'éclat à l'ARS, où nous resterons jusqu'au bout de l'action. Puis, je décide d'y retourner, le lendemain ou sur lendemain, à Montauban, dans leur va-et-vient entre leur QG, la maison du peuple et la préfecture où avaient lieu les négociations. C'est l'histoire d'une journée qui va durer trois ans pour moi. Une histoire de rencontres. Enfin, le problème qui est dramatique quand même, c'est qu'on a mis des finances d'un côté dans un centre de soins, tel qu'il soit hein, en France. Des finances d'un côté et des financiers et Parce des soignants. Le et les soignants sont confrontés aux financiers. Et c'est pas les soignants qui gagnent. Et c'est quand même malheureux. C'est des humains qui gagnent en face. C'est pas des boîtes de conserve, c'est pas des pneus, c'est pas des bagnoles. C'est des humains. A... C'est complètement déshumanisé. Et casse le monde en petits morceaux, Et casse le monde à coups de cerveau. Il y a longtemps, bien longtemps, des bandits de grand chemin alpaguaient le voyageur par ces mots, la bourse ou la vie. Et on l'a dit, ce sera la dernière question en tout début d'interview. Vous êtes arrivé récemment à, à la présidence du groupe Elsan. Justement vous étiez chez Michelin. Euh, D'un point de vue professionnel, comment passe-t-on des pneus à la santé vous chez Michelin, euh, d'un point de vue professionnel, comment passe-t-on des pneus à la santé Au début, quand je commençais, aujourd'hui je me suis occupée d'une patiente, écoute, je me suis régalée, je l'ai massée, on la santé apaisée, elle était bien, elle m'a dit, oh merci madame, ça me fait du bien. L'histoire commence en 2000, quand deux hommes très différents, un tandem de choc entre un entrepreneur visionnaire et un médecin féru d'innovation, crée la société VDC. 2001 est marqué par l'achat des deux premières cliniques. Puis VDC s'étend petit à petit. C'est en 2006 qu'ils accueillent leurs premiers investisseurs pour accompagner leur développement. Au fur et à mesure des mois, des années, vous racontez plus ça. Ouais, bah Aujourd'hui, j'ai fait 8 toilettes au lit, 4 accompagnements à la salle de bain. J'ai préparé 5 personnes de bloc opératoire. J'ai mangé à 2h30 et il est 8h moins le quart et j'arrive. 2015, Védici et Vitalia fusionnent pour former un leader de l'hospitalisation privée en France. Voilà ce que vous racontez de votre journée. Vous ne savez pas vos patients, si vous les avez soulagés, pas soulagés. Donc au bout d'un moment, ils voyaient hein, que mais, euh, ça retombait. Hein. Donc ils me dit écoute bats-toi. Hein. Si tu le sens, bats-toi. Mais comment raconter deux ans après Et qu'était-elle devenue Je me souviens qu'après mon licenciement, j'aurais aimé un groupe de paroles. Alors je décide le 9 novembre 2017 d'utiliser la caméra comme une chambre d'enregistrement et d'écoute à leur disposition pour revoir ensemble le film de la grève et surtout savoir comment ça va maintenant, deux ans après, et construire avec elle un outil de lutte. Noël 2015. Je filme avec mon meilleur ami les mouvements sociaux de la CGT et la clinique de la solidarité interprofessionnelle nous amène jusqu'à elle, de Toulouse à Montauban. Voici comment tout a commencé. Qui a laissé le lieu dans la peau Non, si, c'est pas le lieu. On n'a plus personne, non C'est quand quelqu'un ouvre la porte, tout le monde s'en montre. Vous avez des gens qui aimaient leur boulot et qui voulaient faire de cette clinique un lieu d'excellence de la santé. Qu'on avait il y a 42 jours, c'était du personnel supplémentaire. C'était pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et puis on s'aperçoit qu'à J42, la lutte maintenant devient une lutte de classe. C'est du principe. L'argent est là, il y a la possibilité d'embaucher qu'il y a l'argent. Mais par principe, il ne lâche rien. Ça prend une moi, personnellement, c'est une, une lutte de place. Les, les patrons, les les gens contre les diriger le, les employés. Euh, on n'a pas choisi ce métier-là par hasard. On s'occupe des gens. Donc quand on s'occupe des gens, on a envie, ben, oui, de prodiguer des soins de qualité. Sinon, on aurait fait autre chose. On aurait, je sais pas, on aurait repeint des bagnoles, on aurait même se occupé des voitures mieux que dans des patients. Bienvenue à la direction. Là, là, voilà. Des vous parler. Excusez-moi, pendant que... ça. Oui. vous êtes allez... dans vous est-ce que vous aviez été annoncé dans le cadre On ne On est annoncé. Vous pouvez leur dire qu'on est là, on est annoncé. Ah, oui. pas. On ne partira ah, pas, dans vos rapports. Je vous demande, si vous le pouvez, de rester rassemblés dans un rêve. vous Ne vous inquiétez pas, on va rester ah, rassemblés. En randonnant deux par deux. Qui fait l'assemblée générale Dans ma super comme ça! Une direction! Comme ça! Dans ma super clinique! Il oh hey. y a des patients! Comme ça! Et des locaux! Comme ça! Dans ma super clinique! Oh! Il hey. y a des bénéfices! Comme ça! Et des salaires! Comme ça! Dans ma super clinique! Oh hey. Comme si c'était ouais, hier. Il m'a fallu le regarder plusieurs fois pour euh, arriver à, à bien savourer les images et, euh, et je pense qu'il y en a pour beaucoup, ça doit être un peu la même chose à mon avis. Ils voulaient mettre euh, une infirmière et une aide soignante pour 18 patients. Aujourd'hui, on est en baril entre 13 et 15 patients. Les filles ont refusé de passer à ça et c'est ce qui a déclenché en grande partie le, le, le mouvement. On demandait rien, on demandait de bien travailler, on demandait, je ne sais plus, six postes peut-être sur, sur l'établissement. Le directeur de l'époque, il est parti avec 320 000 euros d'indemnité. C'est l'équivalent de 10 postes sur l'établissement. Je pense que ce film sera très intéressant pour ça, pour justement montrer aux gens que ben, si on s'est battu à ce moment-là, c'est parce qu'on sentait déjà que le fil allait se couper et qu'il fallait faire quelque chose. Moi, je n'ai pas supporté au retour, Moi, c'est quelque chose qui m'a été très difficile, d'entendre de, de manière systématique euh, Christophe Couder, le gourou, la CGT, le oui. gourou, et, euh, euh, mais vous avez été manipulé. Allez, on oublie si tout, bien. on est face à l'ardoise, et euh, en gros, euh, ben, accepter de dire que vous avez été manipulé, mais ça, mais jamais Jamais. On peut me marcher dessus, jamais je ne dirais que j'ai été manipulée. Jamais. Et je pense qu'on est toutes dans la, dans la même... Euh, voilà. enfin, on ne fait pas 52 jours en étant manipulée. On n'est pas... Oui, on n'est pas des moutons. personne nous écoute. Enfin, tout, tout le monde nous écoute et personne nous entend. On lui a quand même dit qu'à un moment donné, on voulait des réponses et des réponses concrètes maintenant. Et qu'on ne sortirait pas d'ici sans avoir à la fois une date où on va signer un accord, un, accord de, un protocole de fin de conflit, et en même temps le compte En tout cas, elle nous disait, bon, je vais transmettre, etc. Elle va effectivement faire le message entre midi et deux puisqu'on lui a dit qu'on allait rester là évidemment bien. et que donc à 14h elle devrait nous revoir pour nous dire les avancées du dossier en tout état de cause c'est vous ici qui avez raison et c'est vous ici le seul rapport de force c'est nous qui devons prendre nos affaires en main. on lui a bien fait comprendre que nos affaires on les gardait et qu'on ne lâcherait rien oh. Oh. taille, retournez celles que vous avez, j'ai rajouté des boules pièces, ah une famille d'accueil pour ma fille, j'ai des pompons, ma frère tu n'as taille des pompons des petits, des petits pompons, des petits pompons, des petits pompons, des petits pompons, Oui. Jusqu'à ce matin, nous avons été au contact avec M. Pinaire, nous avons pris vis-à-vis -vis de lui et lui, vis-à-vis -vis de nous, des engagements à maîtriser votre venue sur le site. vous arrêtez de Vous n'avez pas le droit de filmer à Mais ce n'est pas à votre insu, vous me voyez. Le chef de cabinet de la terre générale est venu l'informer que Mme Cavalier attendait euh, d'avoir des informations suite à ses interrogations. Il était prévu et il a été informé, M. Couder, que dès que nous avions du nouveau, vous en, en seriez informé. 4 on... heures, ça fait 2 heures. Mais, mais sauf, que pour, sauf que si vous le voulez bien, on, vous regagnez le hall, vous regagnez le hall. Et à partir de là, on reprendra la discussion là où on l'a arrêté ce matin. Et discussion que l'on maintient, mais sur laquelle nous n'avons pas d'éléments nouveaux. Elle a une culotte de première, le matin. Nous sommes nous, aux 42 jours, on nous bosse une nuit Et On a tout prévu, dans mon voilà. dans la manche. Ça, ça les... Sinon, les... part... il y a pas de il y a la prochaine ça va difficile il faut de nous prendre pour des imbéciles. Oui. Rien à foutre, Lina, 42 jours. Tout le monde s'affiche de nous. On est. On est là parce que en a marre de maltraiter les patients, parce que notre patron nous oblige pas à maltraiter les patients. Hein on le fera pas tu vas voir, tu vas pas le faire. parce qu'on était déterminés pour demain. Ça va changer quoi comme commence ce soir C'est comme ça, on restera là. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des dégâts, ça sera leur faute, hein, pas la nôtre. 42 jours qu'on nous méprise, ça suffit. Je vois mon dernier café. Alors je vois je mon dernier café. Allez, pour toi, pour toi. Oui, mais il pas. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Bon, finalement, après multiples discussions téléphoniques, un pestage de câbles et une crise d'angoisse, euh, voilà ce qui sort aujourd'hui les propositions qui nous sont faites. Il s'engage à nous envoyer un document écrit sur la base de nos propositions. Demain matin par mail. Il s'engage quand même à venir demain après-midi, en début d'après-midi à 14h. Ils répondent à Voilà. Si on accepte leurs propositions, dans quel cas on rentre. Soit vous n'acceptez pas le, vous pas la proposition qui, leur, qui vous est faite. Qui vous est faite. On reste là. Mais on ne va pas rester longtemps. <rire> voilà, on ne va pas rester longtemps parce que vous avez vu et vous savez bien que ça a été dit. Qu'est-ce qu'on fait On reste On part C'est ça toute la complexité pour nous qui sommes, qui les accompagnons de A à Z, mais qui sommes à l'extérieur. Parce qu'on a cette, à la fois cette, bien sûr, volonté de les accompagner, cet espoir, cette rage et cette haine, qui fait qu'il faut les faire plier absolument pour que la dignité de l'entreprise mais la réponse aux besoins, que les revendications qui, sont, qui étaient légitimes et qui n'étaient pas, puissent, être, puissent aboutir. Et en même temps... Euh, une espèce de culpabilité de nous dire « merde, ils sont là face à nous, on leur mentira jamais ce qu'on n'a jamais fait en Assemblée Générale ». C'est-à-dire qu'on leur a toujours tout dit et c'est eux, elles, qui ont toujours décidé de comment euh, ils allaient continuer leur mouvement ou pas, parce qu'on votait matin et soir, et à chaque fois avec euh, « on ne sait pas si on va gagner, on ne sait pas où on va ». C'était vraiment la politique du un pas en avant, trois pas en arrière. Nous, euh, on est sorti un jour super content de la préf où tout était euh, établi. Et le lendemain, il restait deux points à négocier. Et ils nous balancent tout en l'air, ils nous foutent tout en l'air. Ce jour-là, ça craque de partout. Ce jour-là, ça fait ça vraiment. Et de nous dire, putain, mais eux, ils vont y retourner. Nous, on est à l'extérieur, on sera toujours là. On soutient, on sera toujours là. Et tu as une espèce d'impuissance, parce qu'on a beau aller aux assemblées générales, on a beau les rencontrer et avoir cette espèce de truc, euh, euh, ah putain, on est content de se revoir, etc., etc. N'empêche que la souffrance au travail, eux, ils continuent à la vivre, même si depuis, effectivement, certains ont, et certaines ne se laissent pas faire et qui disent non, on lâchera rien malgré tout. Moi, c'est grand quand je revois ces images, mais je... je reprends tout, toutes les dernières années dans la figure. Alors, c'est de très belles images, hein. vous avez très bien filmé et, et les paroles sont... sont très bien, mais il y a de la souffrance, de la réalité, parce que c'est ce qu'elles ce qu vivent maintenant tous les jours, parce que moi, je ne le vis plus, mais voilà, enfin, je ne le vis plus, <rire> c'est difficile à dire. <rire> parce que le retour, autant pour l'une que pour l'autre, été très difficile. On a vécu euh, trois mois, toutes les deux, On a plus prendre de garde. Et le chef qui nous dit, mais vous êtes oblig... il faut prendre des gardes, vous, vous êtes formés à prendre des gardes. Non, pendant 51 jours, vous avez réussi ça, nous. Vous avez pris des gardes, vous en avez fait plein. Je me rappelle un soir, on avait un patient qui était pas bien sur table. Il était 10, euh, 17h55. On se regarde toutes les deux. Je dis à mon chef, je te préviens, 18h, on a fini, 18h01, on veut être dans le vestiaire. Pendant 51 jours, tu n'as pas eu besoin de nous. Là, tu ne vas pas avoir besoin de nous. Les chirurgiens nous ont regardé en disant, vous ne pouvez pas faire ça. Comment Toutes les deux, on, était tout... Et on est parti. Ils ont trouvé quelqu'un pour nous remplacer, c'est les chefs qui sont venus s'habiller. Mais là, on a dit non, stop, on ne donnera plus rien. Ils nous ont détruit notre carrière d'infirmière de bloc. Quoi. La stratégie qui a été employée, en tout cas dans le bloc opératoire, c'était de mètres, on était cinq grévistes juste sur l'ensemble du bloc opératoire, en comptant une aide-soignante et une fille de la stérilisation. Donc en fait, vraiment pas nombreuses. Et on nous a pris, on nous a mis en fait en salle avec que des gens non-grévistes. Donc complètement isolés des groupes. On ne nous adressait pas la parole, ni bonjour, ni merci, ni s'il vous plaît, ni voilà. Et ça parlait pendant l'intervention, ta vu ce qu'elle a fait. Moi, j'ai commencé quand même à écrire un bouquin. J'ai commencé à écrire un livre en salle d'opération. J'ai fait 25 pages, j'écrivais mon livre. Et je pleurais sur ma paillasse, je m'en souviens, dans mon masque, parce que je les entendais discuter autour du patient, nous en mettre plein la gueule. Alors... Bien évidemment, on entendait des petits mots un peu plus haut, genre « CGT »,« grève mmh. », voilà, mmh. Ce, mmh. pour bien comprendre de qui on parlait. C'est mmh. une torture mentale. On, je crois que tant qu'on n'est pas conf confronté à ça dans un retour, on ne peut pas s'imaginer. Il faut le vivre pour, pour sentir, parce que ça peut durer 4 heures, 5 heures, 6 heures. C'est long, une intervention. 6 heures, quand on ne vous adresse pas la parole, qu'on parle de vous, et qu'on sait qu'il y a des stratégies qui sont mises en place après, jusqu'au moment de la rupture où vous allez craquer. ou où... C'est insupportable. La surveillance, l'espionnage. Il n'y a, a pas eu de mots, mais toujours quelqu'un derrière. Et au bout d'un moment, non, ça explose. Et un jour, en plein service, ça a explosé. Donc là, il ne fallait pas faire de bruit. Chut, viens, on va dans le bureau. Non. Moi, je suis désolée, j'explose. Bon, mes collègues ont réussi à me calmer. Donc là, il y a eu une longue période où il y a eu un burn out trois mois d'arrêt complet. Psychologue, psychiatre, médecin du travail, médecin à la CPL. J'ai repris à mi-temps thérapeutique et fin juin, je ne pouvais plus. J'étais à la psychiatre, dit, écoutez, je dit, je ne peux pas. Je suis revenue à mi-temps thérapeutique, mais thérapeutique, ça ne passe pas. Quoi. Je ne peux pas. Je me sens espionnée, je ne peux pas travailler comme je veux, comme on me l'a appris. J'ai fait 13 ans dans cette boîte. Quand j'ai commencé, on avait le temps de s'asseoir à côté du patient. S'il avait besoin de parler pour être soulagé, on pouvait parler, on pouvait tenir la main. On avait le temps de faire des shampoings à des dames qui étaient là depuis 15 jours, à qui on ne pouvait pas le faire parce que la famille n'était pas là pour ça. Nous, on avait le temps de le faire. Le dernier temps, on ne peut plus. On dit, mais madame, on verra cet après-midi si j'ai 5 minutes, mais je ne vous garantis pas. Mais vous sortez de la chambre, la personne, mais elle ne se sent pas bien parce qu'elle a la visite. Elle ne se sent pas propre, elle ne se sent pas présentable, elle a mal. Enfin, ce ne pas des conditions ni pour nous, ni pour les patients. Et donc j'ai fait une demande de rupture conventionnelle en juin, qui a été refusée une première fois. Et donc je dis à ma psychologue, qu'est-ce que je fais hein? ben, Je ne je... peux pas comprendre qu'une entreprise comme, comme celle qu'on a connue, qu'on a, qu a fait vivre pendant des années, devienne à ce point un lieu de souffrance pour tout le monde. Alors que dans le même temps, ces mecs, ce gap de pognon, c'est 1,5 million, 2 millions d'euros qui remontent par des manières différentes, pas forcément que par du bénéfice, mais par des chemins différents qui remontent au siège du groupe, rien que sur la qui du pont des Chômes. Donc il y a de l'argent, il faut énormément d'argent sur le dos de la Sécurité sociale. Et malgré ça, on nous refuse des postes, on nous refuse du personnel en plus, on nous refuse des bonnes conditions de travail. C'est la maltraitance institutionnelle à tous les niveaux. Les patients sont maltraités, il faut, faut, il faut appeler, il faut, faut dire les mots aujourd'hui. Quand on n'est pas en capacité de pouvoir soigner un patient de suite, c'est de la maltraitance institutionnelle qui est faite par l'organisation de travail parce qu'on n'est pas assez nombreux. Moi, à chaque fois que j'ai été malmenée au travail, je me suis toujours retrouvée seule. Mes collègues préféraient aller dans le dos de la direction. Au Prud'homme, ils ont même signé des attestations contre moi. Alors quand j'ai rencontré ces filles solidaires avec Nico, on a eu tout de suite envie de les filmer. Elles forçaient l'admiration nous emportait. Moi, en temps, par rapport à ma position d'élu et de, de délégué syndical, je me suis dit, mais euh, en fait, j'ai perdu deux ans parce qu'il n'en est rien ressorti après de positif. C'est le sentiment que j'en ai, en tout cas, c'était peut-être pas ça. Je me souviens d'une égo où euh, j'avais pas fait le sapin de Noël chez moi, parce que je m'étais dit, si je peux rien mettre dessous, je... ça à rien. Et je me souviens que quand j'ai eu 10 ans d'ego, mais aucune réaction. C'est-à-dire que le type en face, mais, pff, je lui aurais dit je suis allée acheter des cacahuètes au magasin à côté, c'était pareil quoi. Sauf qu'on arrivait à 10 jours de Noël et tu te dis mais euh, qu'est-ce que je vais faire et, et comment expliquer ça à des enfants À la limite, ils ont l'insouciance de... Voilà, mais le conjoint, je crois que c'est le pire en fait. C'est dire euh, à quoi ça sert il y a une fois où euh, je suis partie en catastrophe ici parce que voilà j'avais la menace chez moi de rentrer d'avoir la valise devant la porte parce qu'il n'en pouvait plus, mais je pouvais comprendre en plus. Pardon. C'est des choses qu'on n'a jamais rediscutées en fait. C'est con. Mais, euh, et on a encore des traces parce que chez moi j'ai encore des traces. J'ai euh, un conjoint qui comprend beaucoup de choses, mais qui, qui, qui, euh, qui me voit me fatiguer, m'épuiser. Euh pas dormir. Parce que quand j'ai un salarié qui est licencié là, comme ça, là, ça me travaille. Même si c'est pas moi et que c'est pas mon boulot, je me dis « mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait pour lui quoi Qu'est-ce qu'on fait ?». Et il est tout le temps en train de me dire « mais à, à quoi ça sert Qu'est-ce qu que tu vas avoir au bout ?». C'est compliqué. quand te... En plus, il n'est pas militant. Enfin voilà, c'est… Euh... Et on a beaucoup d'avoir des conjoints pas militants et qui ont eu du mal à comprendre ce que, pourquoi on faisait ça, pourquoi on allait jusqu'au bout, pourquoi on voulait se battre, pourquoi on a encore cette rancœur, surtout. Parce que moi, j'ai encore envie de me battre et j'ai encore envie, et même si des fois, je me dis, je vais démissionner, je me barre, j'en ai marre, je peux plus, cette boîte, j'en supporte plus, j'ai encore vu ma DRH hier, j'ai envie de la tuer. Enfin, voilà, c'est... Tu sais, tu te contrôles, tu te dis, il faut que je reste diplomate... Euh, mais t'as des idées à la tête à te dire « mais j'ai envie de passer par-dessus le bureau et de l'étrangler tellement elle de à des discours qui, qui te font hérisser quoi, te font hérisser ». Enfin voilà, bref, j'avais dit je pleurerais pas. <rire> Super, <rire> merci. Bon, après, Valérie vient infirmière à la clinique du Pont Chaume, 41 ans, deux enfants et je suis accessoirement à la déléguée syndicale de la clinique du Pont Merci. Donc, Christophe Coudère, au euh, moment du conflit social, j'étais en euh, classement professionnel, agent administratif en charge des, des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire au niveau de l'oncologie. Euh, secrétaire général du, du syndicat, du du bon et Chôme. Le, le mauvais élève. La lutte, elle continue au quotidien, elle continue euh, pas de la même façon, mais on y est dessus. Moi, je sais que de toute façon, je ne lâcherai pas. On lâchera ne lâchera rien. Ça jamais. <rire> je ne peux pas leur pardonner ce qu'ils ont fait. Je peux pas. Aujourd'hui, euh, j'ai quelques soucis de santé, je suis un temps partiel thérapeutique. Et surtout, je suis puni et euh, je passe des papiers dans une machine, je mets des croix sur un ordinateur toute la journée au milieu d'un couloir, voilà. Et tu veux raconter tout ça Ça, je ne sais pas. Après, euh, on n'avait un conflit qui a été difficile. Malgré tout, euh, malgré la difficulté, malgré euh, le traumatisme qu'on a subi, là, ce qu'on a pu laisser sur ce conflit, 51, 51 52 jours. Moi, personnellement, j'ai grandi énormément. Je voudrais rajouter que tout ça, ça va être complicité des autorités, quand même, parce que l'ARS qui dit rien, euh, voilà, donc c'est pas faute que vous interpelliez pas constamment, sur, notamment sur les conditions dans la clinique, bon, et nous, dans le service public, sur les conditions dans les hôpitaux, au moins du département. Euh, on n'a aucune réponse, si ce n'est que c'est effectivement voilà, sur le dos du personnel qu'on fait des économies pour gagner un peu plus d'argent, que ce soit dans le privé comme dans le public. Hein, faut pas... De toute façon, voilà. à la grève, c'était tout le temps ça. À chaque fois qu'on voyait les gens de l'ARS, c'était oui, mais on n'a aucun pouvoir, on ne peut pas influencer, on peut pas... Merde, c'est toi qui leur donnes l'argent, donc à un moment donné, euh, tu t'ouvres tu tu les bourses, mais derrière, tu ne vérifies pas euh, de, ce qu'ils font de l'argent. Les pouvoirs publics, je pense à la mairesse de... De Montauban qui a fait en sorte aussi que la population ait à l'encontre de votre lutte et notamment en interdisant le stationnement le long des trottoirs de la clinique et en mettant en place une navette comme ça les militants ne pouvaient pas rentrer, soutenir, etc. avec la voiture, quoi comme on le faisait, tout était interdit. Donc on était obligé de prendre la navette qu avait, que la mairie a mis en place gratuitement. Euh, sur le parking de je sais pas quoi là, Lidl ou Leader Price, je sais pas, pour aller à la clinique. Ça, ça veut dire quoi là On peut mettre des moyens pour faire de, du transport gratuit et pour, On peut pas le faire d'habitude Je comprends pas là. Hein. Qu'on accède. Là, on ne peut pas. Ah, ils ont, ils ont surtout fait les virements, parce que les bulletins de salaire ne sont pas là. Mais y compris, ils ont été prélevés de l'argent sur, sur le reste du 13 Les 13 mois, ils ont amputé les salaires. Ils ont mis de pays. Je ne dis qu'on pas la table de l'égo, si ça n'est pas un ordre de virement immédiat, au moins sur... Elle a 136 euros. Non, mais ça, ne vous inquiétez pas, ça, on vous que ça allait été... vraiment... On Il remase dans la journée. C'est La dernière provocation. Du coup hier, en fait, dis-moi... <rire> Bonjour, Bonjour. On ben, Hier on a été à la table des négociations, on a commencé à avancer sur le document. On est euh, dans une situation de négociation, pour la première fois depuis 44 jours maintenant. Mais aujourd'hui, la, la direction, énième provocation, et, y compris la prime de, de, le 13e mois des salariés, on leur plus et ils se avec zéro, ou euh, un peu plus que rien Ça va de 12 euros à 100 euros sur les déclins de salaire du mois de Depuis le départ, on leur dit de ne pas retenir les jours de grève jusqu'à la fin de ce conflit, qu'ils n'ont pas le droit de le faire, qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de faire une avance sur salaire Tant que machin, tu crois qu'on leur dit pas Tu crois que quand on se rencontre, on les regarde dans le blanc des yeux et on Bien sûr qu'on leur dit. Après, je t'explique, il est interdit de rouler à plus de 90 km sur les routes départementales en France. Tout le monde le respecte Non. Et bien eux, ils font pareil. Dans le Code du travail, ils ne le respectent pas. Je viens d'avoir la confirmation là du national que de le, la DGT, donc au niveau national, est en définition. Que le cabinet euh, santé euh, donc, pour elle est en ébullition. Ils, ils en ont ras de bol. Donc ils mettent toute la pression sur le groupe maintenant pour les faire plier, pour faire payer les salaires et pour revenir à la table des négociations. Voilà. Donc j'ai bien compris comme ils ont écrit eux-mêmes, je vous le dis pas. un sentiment à la, fin de, de la, à la fin de la soirée en fait. À la fin de la soirée, très mitigé parce qu'on n'avait rien de concret réellement. On nous a dit oui, on a eu des contacts avec la direction, on a eu des contacts avec le ministère de la Santé, on a eu des contacts avec le Premier ministre Emmanuel Valls, mais on n'avait vraiment rien de concret. Donc on était encore dans le doute, dans les décisions, là. on ne savait pas. On était vraiment dans le coup. Il n'y a que hier matin, en fin de matinée, où on nous a dit, voilà, ça bouge, il y a des choses qui se décident. La direction descend aujourd'hui. Rien que le plus d'entendre la direction descend aujourd'hui, euh, ça remontait un peu les, les troupes. Il m'a expliqué ce matin que mmh. la clinique du Pancho, le mot c'était que autorisé à procéder une retenue en dehors sur le 13e mois, le 12e, et sur le complètement 13e mois des salariés galvistes. De ma connaissance, cette opération est été effectuée sans l'accord des salariés concernés et donc de façon totalement illicite. Si tel est le cas, je vous demande de faire cesser immédiatement et sans délai cette situation et de rétablir les salariés intéressés dans leur droit. Je tiens votre attention sur la possibilité pour les salariés de saisir le juge de pour faire condamner sous abstracte, la cessation de cette situation. Je attends maintenant la question de et de Chiche là-dessus. Parce qu'il euh, faut qu'il agisse. A mon avis. avis, ça va leur plaire. Nous on viendra à 14h. Faites-nous parvenir le document que vous l'avez. Et de toute façon, j'appelle mon avocat pour les documents de message. A tout à l'heure. Merci. À... Euh, ça, Depuis trois, quatre mois, ce qu'on voit, c'est une politique de la terreur. Et, euh, et essayer de montrer, monter les salariés les uns contre les autres pour en arriver à dénoncer le collègue qui a fait peut-être une faute ou pas, parce qu'il n'y en a pas. Et voilà, on est, on est dans ce climat-là. Donc là, les salariés, pour le moment, sont en train de, de nouveau se refermer sur soi-même parce qu'il oui, faut essayer de se faire oublier, parce qu'on oh, veut garder son poste, parce qu'on est dans une période où... Et quand tu n'as pas de boulot, tu n'arrives pas à vivre. Enfin, voilà. Donc on, on recommence dans un cercle-là un peu vicieux. C'est à nous derrière à essayer de remotiver les troupes jusqu'au jour où il y aura un feu qui va allumer la mèche et ça repartira d'un coup. Parce que les deux grèves qu'on a eues, ça a été ça en fait. On a eu un moment où personne ne bougeait et tout le monde se ratatinait, et puis d'un coup, paf, ça explosait. Donc, euh, nous, notre boulot, c'est d'être là et d'essayer de pousser à ce que ben, cette mèche s'allume et que la, la combativité reparte. Quoi. On n'a pas la portée, nous, concrètement, aujourd'hui, dans la clinique. Mais nous, en contact avec les autres organisations, avec les autres syndicats dans le groupe, on sait que depuis notre lutte, ils n'ont pas osé y revenir. Ce qu'il faut que les gens aient à l'esprit, une lutte, une grève, c'est comme une guerre, c'est pareil. C'est de la survie. Et tant qu'on n'a pas été confronté, on ne sait pas comment on réagira. On ne le sait pas. Moi, je ne peux pas dire demain, si un mec me poursuit avec une arbalète ou un FAMAS, comment je vais réagir C'est quand on est au moment, on se rend compte qu'on a un instinct de survie, un instinct de, de, de guerrier qui est mais euh, démesuré et qu'ensemble, et ça, c'est le mot d'ordre, ensemble, ben, on y arrive tout seul, c'est sûr que si on va se promener avec n'importe quel drapeau dans la rue tout seul, on ne va pas faire bouger grand chose. Mais il faut que les gens sachent, parce que même quand nous on a été voir la population pour leur expliquer notre mouvement, certains l'ont compris, mais d'autres l'ont pas compris. D'autres ont vu CGT, grève, interdiction d'entrée dans la clinique, ils n'ont pas compris que c'était pour eux qu'on se battait. On se battait un peu pour nous, parce qu'on voulait un peu de moyens, on voulait un peu plus de personnel, mais on se battait pour eux, pour leur santé, pour ce que ça allait devenir pour eux. Si ce film peut servir à ça, à faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, on accepte des choses qui sont inacceptables. inacceptables. Quand on annonce un gouvernement annonce 3 milliards d'économies <coughs> sur la santé, on sait où c'est qu'ils vont les faire, les économies. Ça va être sur le personnel, sur les agents du service public, dans le personnel, parce qu'on va, on va diminuer le coût, euh, de la santé, c'est-à-dire on va moins payer donc on va comprimer encore plus le personnel parce que les dividendes, jamais baisseront, elles hein. ne feront qu'augmenter. Et par contre, le personnel, il va encore souffrir davantage. Aujourd'hui, il y a des suicides dans les hôpitaux. Quoi. Où on va, qu'est-ce qu'on attend C'est là. À côté de ça, Sanofi, 7 milliards de dividendes en France, 80% viennent des caisses de la Sécurité sociale. Oui, allô Allô ah, alors, Oui, bonjour. Écoutez, j'ai fait ce que je fais. C'est moi que je pour vous C'est normal. D'accord. Je suis au couvert. Et alors Je ne sais pas. Ce que ça c'est que j'ai fait tout ce que j'ai vu. Oui. J'ai appelé partout. Oui. Ça veut dire que derrière, j'ai une carte d'agracia. Parce qu'ils ne veulent pas se marcher les uns sur les autres, ça fait mauvais Genre, Comme nous on passe au-dessus de l'un, au-dessus de l'autre, ça ne le faisait pas, mais nous sommes tous. Après, ils seraient tout à fait sur la violentie, c'est ce qu'on a comme message, c'est qu'ils seraient prêts, après ce qu'ils ont fait au ministère, à aller sur le paiement de 17 jours de grève, et ensuite d'échelonner le paiement des autres sur plusieurs mois. Ce qui voudrait dire que vous auriez un salaire entier. Okay. Et que tous les mois, par exemple, vous, vous prendrez un jour de, de, de... ça, c'est avant la négociation. Alors, donc déjà on a acquis ça. Thank <laughs> you. Et puis avec les nouveaux embauchés, et euh, on a retissé des liens avec les anciens et tissé des nouveaux liens avec les euh, nouveaux. Donc c'est vrai qu'on a retrouvé tout de suite toute la solidarité, ne serait-ce que dans les repas, qui voir comment on fait. Euh, dans les deux jours, on a commencé la grève les jeudis, le vendredi, on faisait une soupe à l'oignon gigantesque. Voilà, donc la, les, les liens se sont retissés rapidement. On était des collègues, on est devenu des copains, et puis maintenant on devient une famille. Avec la capacité d'accepter que tout le monde ne passe pas pareil, qu'il y en ait qui craque, qu'il y en a qui, râle, y en a qui voilà. Ça devient un mouvement familial. Voilà, dit Et que vous avez des Je c'est ne est libre en droit. On a beaucoup de solidarité qui viennent de l'extérieur, que ce soit d'associations, de syndicats, et de particuliers. Il faut savoir qu'on a des particuliers qui nous donnent jusqu'à 500, 600 euros personnellement, jusqu'à 50. Et au cumul, on a une une caisse de solidarité qui est énorme. on ne pourra pas nous payer tous nos salaires, mais euh, bon, de savoir que des gens un petit quelque chose. Euh... Euh, là où j'ai pris un coup de bambou derrière la tête encore une fois, c'est quand j'ai vu. Euh... Ben, les flics équipés dehors, prêts à charger euh, des infirmières qui sont en grève depuis 42 jours pour euh, 50 euros de salaire et, et 10 emplois supplémentaires dans une clinique. Euh, voilà, je, je me dis que si on en est là aujourd'hui en France, j'ose même pas imaginer euh, ben, les gens qui sont plus faibles, qui, euh, les, les étrangers qui militent pour leurs droits, les, euh, les travailleurs sociaux qui militent pour leurs droits, et, en fait c'est impensable parce qu'aujourd'hui on ne fait pas partie de la classe la pire de la population française. Et on se bat pour vraiment des pacotilles, dire ce qui qu aujourd est aujourd'hui. C'est une lutte de classe. Voilà. On y est en plein. Et dès qu'on ouvre notre gueule, on nous envoie les fruits. Voilà. Et ça, euh, j'ai l'impression qu'on est dans un état de, de toute puissance où ils ont les moyens de nous faire taire et où ils sont prêts à les utiliser si besoin sur des fausses informations de notre direction euh, la rs via, puis le préfet nous a réquisitionné pour venir au travail donc ces réquisitions euh, ont clairement été faites dans le but de casser le, la grève parce que le, le personnel non gréviste était suffisant pour, hein, pour comment dire, euh, assumer l'activité la, la, journalière moi j'ai eu les gendarmes tous les soirs à la maison depuis 40 jours donc c'est une pression psychologique sur la famille sur, euh, sur euh, les voisins et tout ça pour des réquisitions illégales. Moi, j'ai travaillé dans le public, j'ai déjà fait grève dans le public en étant réquisitionné. C'est normal, on est fonctionnaire, on nous réquisitionne, on a une mission de service public, on doit assurer la continuité du service public. Et donc, les réquisitions, elles sont, elles font partie du système. Dans le privé, ce n'est pas le cas. Alors, vive les grévistes et le personnel de la clinique du Pont de Chaume, de lâchez rien. Courage, amitié syndicale, Patrick. Poulot. Patrick Poulot. Ok. Ok. okay. Vous avez obtenu là euh, vous avez... On a obtenu déjà qu'il négocie, On a obtenu euh, euh, euh, l'amélioration de, de, de, de certaines conditions de travail en termes de personnel euh, la promesse euh, d'utiliser une partie de l'argent public euh, qui touche de l'État pour, pour euh, améliorer le matériel pour refaire des douches dans les services euh, les douches sont c'est pas encore très concret, mais disons que, euh, on commence à céder là-dessus. Et les négociations justement vont avoir pour but de, de mettre ça noir sur blanc. Et de de les obliger à tenir leurs engagements. Donc tu restes là, euh, t'attends euh, la fin euh, des négociations. On attend la délégation pour savoir ce qui se dit et sur quel mode ça va reprendre. On a commencé des négo, mais par derrière on continue à nous assommer. À nous... Donc on ne peut pas se réjouir trop ouais. vite, on verra une fois que le papier sera signé, ah, là oui. Ah, oui on pourra euh, exprimer vraiment notre soulagement et notre, notre ouais, joie. Toi, c'était ta première lutte, personnellement Ah non, c'est ma deuxième. J'ai déjà assisté à celle de 2010, j'assiste à celle-là, et comme on dit, j'en mets 203, peut-être que dans 5 ans, je ne sais pas. Ce qui est difficile pour moi, c'est de voir le nombre de camarades, de filles, qui sont là, et qui ne sont plus euh, en poste à la clinique. Je pense à Émilie, je, je pense à Lousma, je pense à, enfin, à des piliers vraiment du mouvement. Euh, J'y euh, euh, euh, suis, euh, suis, euh, euh, suis plus non plus. suis plus non plus. Et ça, tu, tu vois, plus, là, quand même, tu te ah, dis, dis que, Moi, ouais, bien elles, bien elles ont bien gagné bien. parce qu'elles ont je pu vois. partir vers d'autres ailleurs, mais que je ces enfoirés-là, il ne faut pas qu'on les laisse détruire les autres qui arrivent et qui ont besoin. Et ça, c'est la complexité... Euh, d'un mouvement comme celui-là, mais en tout état de cause, le point levé, la rage au cœur, jamais on lâchera, on, la, on lâchera jamais. Si tu veux vraiment que ça change que ça bouge. L'espagnol qu'on voit dans le teaser qui est très. Euh, pour... Elle est partie, elle a démissionné. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui me touche parce que c'est quelqu'un qui va me manquer beaucoup. Et euh, elle était encore trop dans l'émotion. Donc elle m'a envoyé ça tout à l'heure. Je suis fière d'avoir vécu avec vous autant de jours, car la preuve, deux ans après notre conflit, ne passe pas inaperçue. Nous avons ouvert la porte à beaucoup d'autres salariés qui vivent autant de souffrances que nous le vivons. Et nous avons montré à ces actionnaires que sans nos petits personnels, un établissement de santé ne peut pas tourner. Continuez toujours debout et je peux juste finir, ces lignes avec une petite chanson. Allez, Val-Antoine. Dans, Dans ma super clinique. Super clinique. Ouais. Je vous envoie, ouais, des, je gros, vous envoie gros, gros gros des gros bisous. bisous plein, de et et plein de soleil et d'amour. Tu sais comment devenir, j'essaie de me rappeler des pas. <rire> des salariés comme, comme ça, ça, des salariés comme et ça, des, des pas pas actionnaires comme ça. Actionnaires ouais. comme et ça. après, il y avait des patients comme ouais, ça et la suite c'est là que j'ai bloqué. Et il y a des patients comme ça et le reste. Des locaux comme ça. Bien. Ouais. Yeah. Ouais. C'est moi, tu <rire> prends des le relais. Je ne suis plus là, tu prends le relais. Le coup, non, non, c'est toi ouais. qui chante. Je suis Nathalie Gabach, j'ai 37 ans. Je suis aide-soignante à la clinique du Pont de chambre. Je suis restée dans la clinique. Euh, et je sais pas. Voilà. Et je signe. Ouais, moi, c'est bon. Ça commence comme ça, le star system! <rire> je m'appelle Anne Conté. je suis infirmière au point de chaume dans le service d'oncologie. C'était le poste que j'occupais au début de la grève et que j'occupe toujours. On n'a pas trop souffert du retour dans les services parce que nous étions toutes grévistes dans le service. Donc c'était un avantage pour nous et nous avons eu quand même la reconnaissance de, le, de nous battre pour le confort de nos patients. Qui sont souvent en fin de vie ils sont palliatifs et ça pour nous pour moi c'est important. Bonsoir je m'appelle Justine Segarra, euh, j'ai été retraitée au moment du conflit euh, au pont des chaudes. et j'ai soutenu les 51 jours euh, de, de, des grévistes et je suis là donc, en tant qu'interpro, mais aussi en tant que patiente dès le 2 janvier et j'ai été soignée comme euh, une princesse. C est... C est... On va attendre demain, on va attendre tranquillement, demain, mmh. voir si on a des nouvelles, on va les déclencher les nouvelles, voir ce qui va se faire demain. On est parti, la suspension de séance, ça a lieu d'une heure, on a lancé On les couloirs, écoutés ça écouté s'allumer entre eux et tout. Non c'était au bordel, le téléphone sont est de partout, le ministère et tout. Donc ils ont eu chiches, des chiches, c'est fait. Donc voilà, donc c'est pas exclu, c'est pas exclu, pas exclu de... que la salle nous les obtenait. Comme c'est pas exclu que ça la semaine prochaine, ça on ne peut pas le savoir. Yeah. Symboliquement, quand même, y a, y a, pour toi, vous avez gagné quelque chose Oui. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est au delà, autour -au du 40e jour. Euh, ouais, avant que tu arrives, notre directeur chantait à tout va, à tout le monde que, de toute façon, il n'y aurait jamais de protocole de fin de conflit. Donc rien que ça, leur avoir fait signer le protocole de fin de conflit alors qu'ils ont dit à tout le monde qu'ils aurait pas, rien que ça, pour nous, c'était une victoire. C'est aussi un protocole de fin de conflit, c'est qu'à un moment donné, on est arrivé à se mettre autour d'une table et discuter. Et euh, ils étaient partis pour « on ne discute plus avec eux, c'est terminé ». Mais en plus, au-delà de ça, le protocole de fin de conflit dit euh, « aucune sanction derrière » et « on reprend le travail et on fait comme si on avait oublié les 50 jours et on revient ». Et euh, notre directeur était tellement revanchard et euh, piqué au vif dans, de, dans sa fierté que… Euh, il avait décrété qu'il n'y aurait pas de protocole de fin de conflit. Donc déjà rien que ça. On l'a fait plier parce qu'il l'avait dit à tout le monde, à la presse. Enfin. Il s'était targué dans la clinique. Puisqu'on avait voulu être dehors, on n'avait qu'à y rester. Il restait sans phrase ça. Ils en faisaient une question d'honneur. Ouais. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ça, ça a basculé sur un truc qui euh, hors réalité. Oui, c'était une question d'honneur. Ouais, ouais. On avait osé les affronter, on avait osé les bousculer, et, euh, donc euh, il fallait qu'on reste dehors. Mais aujourd'hui, face à tu sais, la vague de, enfin, des départs, euh, des, mmh. des, des, des punitions aussi, mmh. d'une certaine manière, ils pourraient être attaqués sur ça, puisque vous avez. Non, parce que dans le protocole de fin de conflit, il y a une clause comme quoi euh, tout ce qui est. Euh, nous, on ne peut pas porter plainte contre la direction s'il y a sanction. Euh, on est, on est protégés l'un et l'autre, on ne peut pas se retourner ni contre la direction, ni eux contre nous. Par contre, eux, ils ont su le faire euh, d'une autre façon. C'est-à-dire, euh, bah, le licenciement pour inaptitude, il y en a plein, c'est des anciens grévistes. Euh, pousser les gens à partir, ils en ont poussé plein au bout, pour qu'ils démissionnent, pour qu'ils qu partent d'eux-mêmes. Euh, ça, ça a été une guerre psychologique, en fait, à rentrer. Ils ont bien senti que nous on avait un retour difficile parce qu'il faut revenir au travail après 50 jours, c'est compliqué. Retravailler avec des non-grévistes, ça a été compliqué. Donc euh, on a eu des élections professionnelles à ce moment-là. Parce que nous on a eu la bonne idée de faire des élections professionnelles pendant la grève. C'était mon euh, bout des jusqu'au bout, donc euh, on n'a pas voulu les décaler. On aurait peut-être dû, mais bon, on ne l'a pas fait. Et à euh, conclusion, on n'est pas passé le premier tour, à très peu. On n'a pas eu le parent. Et euh, bah, au deuxième tour, ils ont mis une liste contre nous de, de gens sans étiquette, pro-direction, et qui ont pris la moitié des sièges, des sièges aux instances. Donc en plus, il a fallu en plus jongler avec ça. Cette guerre psychologique dont tu parles, elle est quand même palpable, elle est mmh. matériellement. Enfin, euh, vous ah, avez bah, des oui. chiffres. On tu a sais un combien On qui explose. Ouais. On a eu. Euh, sur deux ans là, je crois qu'on est à 70 démissions. Oui, je crois que c'est ce qu'ils nous ont dit, dernier chiffre, on était autour de 70 démissions. On a un taux d'absentéisme de plus de 30% à la clinique. Euh, oui, on a des chiffres, oui, on a des, des indicateurs, mais euh, on est impuissant. C'est ce que je te disais l'autre jour, ce sentiment d'impuissance, et un peu de, de dégoût, parce qu'au bout de deux ans, t'as l'impression que tout ce que t'as fait, ça a servi à rien, parce qu'on en est au même point qu'il qu y a deux ans. Que tu te bats contre des moulins avant, c'est.. Ouais, l'impuissance, ouais. Mais mmh. quelle baguette magique il faudrait actionner. Je sais pas si je l'avais, ça serait <rire> bien. <rire> ça m'arrangerait. Je sais pas. Je sais pas. Donc, je, je, je, je, je sais pas. Des combats en justice, ça mènerait nulle part. Là, on va en avoir une. Parce que. Qui est quand même assez symbolique, parce qu'au départ de la grève, ils ont utilisé des. Je sais que pendant que tu fais grève, on n'a pas le droit de te remplacer. Et ils ont utilisé des contrats à durée déterminée sur les postes de grévistes. Et on est arrivé à faire faire un PV par l'inspection du travail qui a été porté au procureur. Et on a appris il y a 15 jours qu'ils étaient renvoyés en correctionnel. C'est la première fois qu'un employeur est envoyé en correctionnel pour utiliser, avoir utilisé des contrats à durée déterminée pour remplacer des grévistes. Donc ça, je pense que déjà, euh, juridiquement, et euh, le poids, que, la symbolique que ça a, bah, nous, ça nous a un peu Voilà. On nous a dit, bah, finalement, parce que nous, on pensait vraiment que ça avait été classé sans suite, parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Et en fait, non, ils vont en correctionnel. Donc, déjà, euh, voilà, ce, ce côté juridique va peut-être un peu amener euh, un petit peu de regain pour... Euh... Mais après, hein, ils s'en foutent des lois, en fait. Ils s'en foutent. Vraiment, ils s'assoient dessus, je, je t'assure. c'est euh, on, on fait des, des réunions de délégués du personnel où euh, tout le temps tu leur fais le rappel à la loi, qu'ils outre, outrepassent le droit. Mais ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent royalement. D'ailleurs, ils te disent, mais allez-y, il voilà, faut la justice, on y va. C'est assez, assez fou. Mais c'est budgétisé. Ils budgétisent tous les ans des préjudices. T'as un ordre de, de, de euh, chiffres euh, Alors, la dernière expertise des comptes, là, euh, je crois qu'ils avaient prévu une enveloppe de 200 000 euros pour euh, tous les conflits à venir ou éventuels qu'ils pouvaient avoir C'est budgétisé tous les ans. Donc à la limite, euh, ils s'en foutent. Je te laisse perplexe. Perplexe, je ne sais pas. Pensive, ça c'est sûr. J'ai l'impression que c'est une guerre invisible et sournoise qui ne dit pas son nom. Je voulais faire un film sur la lutte mode d'emploi. Je me retrouve avec des questions. Tous ces départs, ce gâchis, Johan, Luzma, Regina, dans mon émotion, j'ai oublié de la filmer face caméra. Oui, des tas de questions. Mais Mais tu sais, fait le, fait le soir pas. où vous êtes venus, moi j'étais euh, triturée dans ma tête à me dire, on a loupé quelque chose quand même, on a passé 52 jours avec elle, et après on les a laissé repartir, jamais on a refait un truc, bon ils ont fait une soirée, on a refait un truc comme ce qui comme ce qui s'est passé, briefing, non, là, le un débriefing. Là. Et quand je voyais la détresse, encore deux ans après, j'avais le cœur déchiré. Tu bon, moi aussi, quand on m'en parle, j'ai des frissons, j'ai les larmes qui reviennent, mais... Euh, Ça bon, passé plus. Long. Non, non, mmh. non, parce que parce que bon, voilà. Parce que quand j'ai vu Valérie expliquer ce qu'elle a vécu à la maison, tu vois, euh, on le savait un peu sur oui. le conflit, parce que de temps en temps, elle venait se confier, mais euh, on a raté le truc, tu vois. Ça, on aurait dû le faire. Et j'ai dit aux copains de hautes J'ai dit, Wilfrid, euh, il va falloir que tu le que fasses. Pour... Coup, on ne faire... euh... ressort pas indemne d'un conflit mmh. comme ça, même si on gagne. c'est pas possible. Et en plus, bon, c'était période de Noël enfin, c'était quelque chose de dur quand même. Hein. Bonsoir, je suis Mireille Riol, secrétaire 82 au moment du conflit, et encore secrétaire USD 82. Merci Christelle. Euh, dites Mimi sur le conflit et surtout euh, appelez maman par 150 grévistes pendant 52 jours. La famille s'est agrandie, on est bien content. <rire> voilà, et que dire Le conflit, euh, ça laisse des traces, euh, des traces de fraternité, de solidarité, de dignité. Je suis fière d'avoir partagé les 52 jours avec elle. Euh, non, 52. Donc tu signes Donc je signe L'idée de construire le film avec nous l'aura plu immédiatement. Elle signait ouvertement, fièrement nos autorisations de tournage. Alors j'ai eu envie aussi de filmer ce cran de signer, de parler en face et de mettre en image ce geste purement juridique qui d'ordinaire appartient à la cuisine interne du film. Les faire signer face caméra, ça faisait du bien. J'avais envie que tous les sans visage en prennent de la graine. Bonjour, Christelle Robert, j'ai 37 ans. À la période du conflit, j'étais ai aide-soignante en service de chirurgie digestive, urologie et gynécologie. Aujourd'hui, je suis commerçante ambulante et j'ai signé. Bon, maintenant, je suis infirmière libérale, une notre vie, plein de choses positives maintenant. Je travaille pour moi, personne derrière qui me dicte ce que, comment je dois travailler, comment je dois être et ce que je dois faire. Et pour ça, je signe pas de magie. Merci. Donc tu signes Donc je signe. Tu vois pour le conflit du pote des Champs, on me pu clasher nous aussi hein, parce ah ouais? que je partais à 4h du matin. Je faisais le café dans le... Donc il fallait qu'on se lève à 2h parce que ça coule pendant une heure et demie Il aurait pu trafé sa maman. Il y avait des soirs où j'oubliais de lui dire que je rentrais pas pour j'ai le un Peut-être que les grands soirs sont tissés de petits matins où le café coule dans le percolateur depuis 2h du matin pour soutenir les grévistes Est-ce qu'on peut juste se dire que c'est déjà bien de se raconter comment ça s'est passé quelle stratégie ils emploient Quelle stratégie ils répètent pour casser le monde en petits morceaux Et si ça valait le coup de raconter De poser des mots sensibles et justes Merci. Bonne, bonne, bonne soirée et Bonne fête, madame au 3 000 euros ouais moi Présidente je donne la semaine de travail à 20 ouais moi Présidente coup d'air je donne gratuit la machine à café à 0,95 1. Ouais au 131 Grévis de la clinique du Pont de charge qui ont tenu 50 jours ouais Vive, présidente! Vive, vive, présidente! Vive, vive, présidente! Vive! Et si ça valait le coup de raconter, de poser des mots sensibles et justes? Alors, comme chantait Barbara, le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Alors, chiche, j'y retourne au printemps. Chiche, sans mauvais jeu de mots. c'est moi, je t'embête deux secondes. Euh, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as archivé les bulletins salaires du champ de pommes <rire> ouais, Je te disais les est mais, tu vois regarde, on est comme à son bureau, nous avons les boîtes d'archives, tout est... mais je sais pas où il a mis la boîte d'archives et alors ça c'est la grève de 2010, 2009, 2015. Oh la vache, avec un autre t-shirt du coup, ah bah oui. que t'as pas lavé depuis. Ah ben bah non plus <rire> Tu sais ah ça. oui on avait demandé le 13e, moi aussi moi là, voilà. ça me rappelle tu sais les suaires là, enfin, avec les, tu sais ouais. les, dans les trucs <rire> il y avait ça et après il y avait toute cette chemise et là on avait fait un cd non. carrément en 2010 c'est à dire... Euh, de chansons non pardon, si? sérieux? oui parce qu'on chantait capitaine flamme tu n'es pas et là c'est la petite chemise de collector Premier jour de grève, hein. 23 octobre. Hein. Au sein de l'hôpital, c'est arrivé que vous disiez, euh, ben on fait de la résistance. Par exemple, euh, euh, moi, je fais mon métier comme avant. C'est-à-dire, euh, je continue de prendre le temps, euh, de l'acte. Et... On ne peut pas. Tu peux pas. Qu'est-ce qui empêche de faire on ça On ne peut pas. Mais parce que derrière, il y, y a toujours une pression. Une pression hiérarchique qui arrive et qui dit Hé, hey, euh, t'as pas fini tes soins, euh, à telle heure il faudrait que t'ailles manger parce que sinon ta collègue elle pourra pas y aller. Et après il y a ça à faire et il y a ça à faire. Donc on peut pas. Mais il y a une personne à la hiérarchie où il y a plusieurs Oh non, il y a plusieurs. Il y a... Ah ouais, il y a plusieurs... Ah, ah, ouais. Mais, euh, Dans l'ordre vraiment hiérarchique, mmh. il y a les ASH, les aides-soignantes, les infirmières. Au-dessus de l'infirmière, il y a la référente de service, au-dessus de la référente il y a la chef de soins, au-dessus de la chef de soins il y a une autre personne et après il y a la direction, dans la direction ils sont, je ne sais même pas combien, on ne les connaît pas tous. Mais moi Escartin je, je l'ai connu à la grève, mm. voilà. ça faisait deux ans qu'il était en place mais je l'ai connu à la grève pour dire qu'il était venu se présenter dans le service. Bon bref. Voilà. Nickel. Ah, je sais plus ce que c'était. Ouais c'était ça expression libre. <rire> mais bon ça ne se voit plus trop. Expression libre, pour nous les grévistes. Ça c'est plusieurs de mes photos que j'avais collées pour faire un... Ah ouais, 22 mars, au 8 avril 2010. Tu vois comme quoi. Hey. Et ça, ça circulait à la bourse du coup ou quand Eh bien, ça, même... ça circulait sur le parking. En général, tu le retrouvais dans le, dans le carton où il y avait... Euh, euh, les gobelets pour le café ou les paquets de chips euh, voilà quoi et j'avais essayé de le faire moi euh, j'avais essayé de le faire euh, en 2015 et euh, j'ai jamais retrouvé le carnet. C'est quelque chose, tiens regarde j'y suis sur la photo, uh -huh, avec ah beau... il faut me trouver uh, ouais. es-tu Parce que tu as un bon dos sur la Oui ouais. <rire> <rire> Allez c'est bon les cafés Allez. sont prêts. Regarde, voilà, nos amis, les CRS qui... hein là, on a pris les pauvres, en fait, tu vois, je veux pas leur jeter que la pierre non plus, hein. ils ont fait ce qu'on leur a demandé, mais... Mon mari a été pareil euh, que Christophe, heureusement qu'il était là. Heureusement que j'avais aussi mes beaux-parents, parce que mon mari fait les 3-8, donc quand je lui disais, euh, là, je suis bloquée, euh, je peux pas sortir, on m'a enfermée. Euh... Je ne peux pas rentrer à la maison. Et oui, il fait comment Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer, donc débrouille-toi. Il a toujours assuré, vraiment. Et comme disait Emily, moi j'avais une autre partie, j'avais quelqu'un d'autre de ma famille, quoi, deux personnes, hein, qui n'ont pas compris pourquoi j'étais dehors. Mais à me mettre euh, vraiment, euh, à me toucher dans mon plus profond. Hein, parce que, voilà. Et euh, ça, ça a été très dur. Très, très dur. D'ailleurs, pendant deux mois, je n'ai pas parlé à ces personnes-là. Donc euh, ça a été euh... ouais. <rire> très dur pour moi. Et en plus, j'ai commencé la grève malade sous antibiotiques, donc c'était compliqué. Sous antibiotiques et courtisans. Le plus dur, c'est d'arriver à prendre du recul. C'est vrai que souvent, moi, la famille me disait essaye de prendre du recul mmh. quand tu rentres le soir et on n'y arrive pas. Non. On mange grève, on dort grève, on chante grève. On, on, on grève. dort avec le téléphone à côté, de peur de l'appel euh, du téléphone euh, qui nous dit... Euh... Soit une bonne nouvelle ou soit une mauvaise nouvelle. Je vous ordonne de arrêter d'embêter ma maman, sinon je vais venir et ça va parler. De quoi Que nous as alors, du coup La lettre que j'avais demandé à maman de, de faire passer à son, à son directeur. Moi, je me suis toujours dit, alors, le, com le comparatif, euh, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Je sais qu'on compare le comparable, <rire> mais je me suis toujours demandé, pendant la guerre, qu'est-ce que j'aurais fait. J'en sais rien, hein, ça, ça répond pas à ma question. Mais je me dis au moins ça. Je sais que j'ai au moins un petit peu... De couilles, peut-être pas. Elles sont peut-être pas énormes, mais j'en ai un peu. Et voilà. Et c'est quand même. Euh... Mais c'est pas la que réside le courage, hein, je vous dis. <rire> je <rire> sais. <rire> et dis-moi, est-ce que ça c'est le fameux parking payant Payant, mais c'est pas le parking. Où tout, tout a commencé Si C'est là Oui ah. J'arrive en 2011, un an après le, le conflit de 2010. Dans un premier temps, quand je suis arrivée, je n'ai pas cherché à en savoir plus sur ce qui s'est dépassé un an avant. Je suis ce qu'ils avaient obtenu. Mais après, euh, au bout de combien de temps, au bout de euh, voilà. le, vraiment le conflit, comment ils l'ont vécu en 2010, hein, je n'ai pas cherché à, à trop savoir, ça faisait un an que ça s'était passé. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, il y a quelque chose que je ne trouve pas normal, enfin personnel ou pour les collègues euh, proches, on va dire, avec qui je discute. Mais je vais aller chercher un texte de loi, je vais aller voir mon, mon supérieur, euh, voir un peu plus haut. Et c'est ça que j'ai découvert en fait c'est que ce que je faisais moi de mon côté, euh, le syndical, le faisait pour tout le monde et que ça pouvait être fait à plus grande échelle et, et porter la, la voix de plus de personnes. Qu au final, le problème qu'on rencontre, que rencontre une personne dans un service, euh, toutes les personnes dans tous les services euh, rencontrent les mêmes problèmes. Cette photo, c'est toi. Ah oui C'est toi C'est moi Ah ouais Oui C'est quoi l'histoire de cette photo C'est la journée des luttes gagnantes à la CGT à Paris, à Montreuil. Ils ont pris des gens au hasard dans le public de toutes les luttes gagnantes. Ils ont voulu faire une photo. Donc euh, voilà. <rire> Je un chez la <rire> Salut on se voit demain Oui Toujours oui, pas Oui, oui, oui, mm -hmm. oui. vu en tenue Non, non, mais c'est pas grave. <rire> parce C'est parce qu'elle y est pas souvent Hein Anthony Un tenu. Anthony Un tenu. De quoi T'es passée J'ai oui. ah. envie de comprendre ce pillage de la sécurité sociale avec Clotilde Lollier et Eric Lacoste à la Bourse du Travail de Montpellier. Ce sont mes chapeaux melons et bottes de cuir de la CGT et de la Sécurité Sociale. La protection sociale en France, le, si on peut appeler ça euh, comme certains l'appellent le gâteau, c'est à peu près près de 500 milliards d'euros, quand on regarde tout, qu'elles ont fait, tout, tout, tout, tout ce qui est protection sociale en France. Et il faut savoir, les frais de fonctionnement pour payer les salariés les locaux sont moins, moins de 5% de frais de fonctionnement pour gérer toute cette structure. Et si on passe par un opérateur privé avec des fonds de pension et autres, on est sur des taux à 20%. Comprenez bien que le privé aujourd'hui, il est en train de lorgner sur le gâteau de 500 milliards d'euros. Euh, le système de santé en France, le système d'hospitalisation en France est malade. Malade, c'est le Ma mot Absolument. Et vous savez, quand le système d'hospitalisation est malade, c'est la santé des Français qui est en danger. Il y a des idées extrêmement pertinentes qui ont été énoncées par la ministre dans sa stratégie nationale de santé, et on attend de la méthode pour, pour déployer cette stratégie nationale de santé aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette stratégie ne pourra être mise en œuvre que si on arrête très rapidement, dès 2018, cette politique un peu délétère, vous savez, qui a consisté à raboter les tarifs de l'hospitalisation et qui ont conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Que ce soit être soignant ou infirmière, on est là pour faire du relationnel, du soin, du relationnel, on est là pour le confort du patient. Et ça, ça n'existe plus, ça n'existe plus. C'est euh, travail, travail, rendement, hop, tant de toilettes à la journée, hop, tant de pansements à la journée, parce que, ben voilà, euh, c'est plus rentable qu'un patient qui parte le matin comme ça, il paye sa journée, mais celui qui rentre le matin aussi, il paye la journée aussi. Donc ça fait deux journées payées pour un lit. Donc voilà, il faut faire comme ça, vous comprenez Pour la clinique, c'est plus rentable. Oui, pour la clinique, c'est rentable. Mais pas pour les gens, pas pour nous. Nous, on ne fait plus un métier valorisant. Hein. Enfin, moi, je ne suis pas vieille aide soignante hein. ai que, Quand je suis partie, j'avais que 13 ans d'ancienneté. 2017, Elsan se rapproche de Medipol partenaire et renforce sa position de leader en accueillant plus de 2 millions de patients par an dans ses établissements. Lors de la première grève, il y avait déjà eu une revente par les médecins qui au départ étaient actionnaires à des investisseurs privés. Bon, ces premiers investisseurs privés euh, sont quand même restés assez euh, dans l'optique des médecins qui étaient actionnaires au départ. Et puis qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une revente donc, à ce groupe. Euh, financiers et qui rachètent un, un certain nombre de cliniques un peu partout en France. Et donc eux, leur objectif, ben, c'est comme tous les groupes, hein. c'est financement, argent, et après que ce soit de l'humain dans un lit ou une boîte de conserve dans un rayon, c'est pareil. Entre 2011 et 2012, on a vécu le changement de direction. On a vu la politique qui se mettait en place sur la clinique. Et à partir de 2012, ils ont vraiment commencé à mettre en place un leur politique Et sur l'espace des trois années, on a vu vraiment la dégradation de tout, jusqu'à 2015, et départ du conflit. Mmh. Elsan porte un formidable projet, fruit du travail remarquable des hommes et des femmes qui ont écrit l'histoire des différents groupes qui l'ont rejoint. La première année, comme euh, ils sont là, ils, ils regardent, ils contrôlent, ils... Voilà, ils ne disent trop rien et puis c'est à partir de la deuxième année où là on commence à nous dire bon ben euh, il va falloir économiser au niveau des médicaments donc on va vous faire un quota, vous aurez un quota de temps de paracétamol un quota de euh, temps de perfusion, un quota de temps d'insuline voilà bon, le problème c'est qu'on ne sait pas quel nombre de patients vont être présents qui auront besoin de ce médicament là donc, d'un jour sur l'autre, ça peut changer, on peut demander un quota supplémentaire ou pas, ça nous est accepté ou pas. Et donc, si ça nous est pas accepté, bien, il faut que nous, personnels soignants, on dise aux familles bien, écoutez, portez les médicaments de chez vous. Le patient, euh, c'est plus un humain. On ne tient plus compte de lui en tant qu'humain, avec ses besoins, avec ses problèmes aussi. Euh sur euh, bah, rien que la sortie d'hospitalisation, qu'est-ce qu'il vit à la maison, comment il va pouvoir sortir, enfin, c'est une prise en charge globale. On, moi, je sors de l'école en plus euh, en 2011 quand je commence ici, donc euh, j'ai bien frais dans la tête tout ce qu'on nous a appris. Le patient on le prend en charge dans sa globalité, avec euh, sa famille, ses enfants, ses, ses parents. Et, et sinon, on prend en charge une maladie, ça peut rapporter tant. Euh, quand euh, la prise en charge euh, est finie, admettons, d'hospitalisation. Quand la prise en charge est finie, le patient il doit rentrer à la maison parce qu'il ne rapporte plus rien. Peu importe comment il rentre, peu importe les ressources qu'il a à la maison. Et non, moi c'est pas comme ça que j'ai appris, c'est pas pour ça que j'ai voulu faire ce travail. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus de patients, il y a des clients. Il y a des clients comme il y a des clients dans un hôtel. Là, par exemple, à la clinique du Pont de chaume la nouveauté, c'est de faire des chambres a ah, des chambres individuelles. Alors il y a la gamme Prestige. La gamme Prestige, on a les peignoirs, les petites pantoufles, la théière, le truc. La gamme Luxe, on a encore autre chose. Enfin, c'est hein. une clinique. pas, c'est pas un hôtel, c'est une clinique. Donc il, y a, il doit y avoir un minimum de confort, je dirais, enfin, même un maximum. Mais ce n'est pas normal que les gens qui aient les moyens de se payer ça, de s'offrir ça, puissent avoir. Mais un lit haut de gamme électrique qui va bien, avec le matelas qui va, la télé, la bouteille d'eau, et que celui qui n'a pas un rond pour payer sa mutuelle se retrouve en chambre double, sans l'avoir voulu, mais tout simplement parce qu'il est tributaire de son porte-monnaie. Enfin, c'est quand même une honte. Nous, le soin, c'est la priorité, la recherche. Euh, faire en sorte que ben, dans notre clinique, il y ait une excellence à tel niveau ou à tel niveau. Là, la, la sécu, par, euh, par intervention, par pathologie, depuis que, depuis que la T2A existe, donc ça fait combien Ça fait une petite dizaine d'années maintenant mmh. qu'il y a la T2A qui est en place, c'est-à-dire qu'ils font un forfait. Euh, pour exemple, euh, quelqu'un qui a une appendicite, il va venir se faire opérer. Euh, la sécu a dit, voilà, l'appendicite simple. Nous, on vous prix. rembourse tant à l'hôpital comme à la clinique. Hein, C'est le même tarif. On considère qu'avec ce paquet-là d'argent, vous avez assez pour pouvoir faire tourner votre clinique, faire l'opération, dégager évidemment un petit profit de ce, de ce paquet-là et faire en sorte de soigner le patient correctement. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que les cliniques récupèrent la T2A, et puis elles grappillent sur tout le reste. C'est-à-dire que si on dit, mettons l'appendicite, on vous rembourse 5000 euros pour une appendicite, hein, c'est un chiffre complètement au hasard, je ne connais pas du tout les remboursements. Mais que dans les 5 000 euros, il y a 2 000 euros de chirurgie, et puis il y a 1 000 euros d'hôtellerie, et 2 000 euros de soins, de forfaits soins, infirmiers, médicaments, tout ça. Et qu'on tire les prix vers le bas en disant, bah, au lieu de rester trois jours, le patient, il va y passer qu'une nuit. Ça nous coûtera moins cher. Mais le, la différence, elle est pour nous. Mmh. Au lieu de lui filer à bouffer des trucs sympas, de de, de concocter des repas sympas parce qu'il y a l'appendicite, mais il y a le cancer en veine de vie, il y a euh, toutes les pathologies cardiaques, les femmes enceintes, les grossesses. Enfin, wow, la clinique, elle ne se résume pas à l'appendicite. Hein. Et tout le monde mange la même merde, hein, entre nous soit dit. Et le moins cher, surtout le moins cher du moins cher, et on tire systématiquement au plus bas. Le matériel utilisé en bloc opératoire, ben, on voit que petit à petit, ça diminue. Euh, à l'époque, quand on était au bloc, il fallait utiliser moins de compresses, il fallait utiliser du moins dessus. de fils. On changeait les pinces pour passer sur des pinces de, plus en moins, de, plus en, de moins en moins chères. Euh, le, le temps d'opératoire de, devait durer de moins en de, de le moins, moins, de de moins longtemps pour que la salle puisse être réutilisée après, que ça tourne vite. Tout oui. ça, au bout d'un moment, je veux il y a une limite. Qu'on qu on décide de faire euh, euh, une marge sur la T2A, sur ce chiffre-là que donne la sécu, c'est logique, c'est normal, il faut bien que la clinique, elle n'est pas là, ce pas des associations euh, loi 1901 à but non lucratif, hein, on est d'accord, elles sont là pour faire de l'argent. Mais toujours pareil, c'est une histoire, comme dirait la sécu, et moi j'adore, ce de tact et de mesure. Aujourd'hui qu'on soit clair. Hein, on, a quand, on a des fonds de pension étrangers qui viennent investir en France dans la santé. Moi bon, je veux bien, mais au bout d'un moment, ils ne sont pas philanthropes. Hein. S'ils viennent, c'est pour quelque chose. Donc ils viennent, ils investissent des milliards. Et après, au bout d'un moment, hop, ils revendent. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les grands groupes se rachètent. D'ailleurs, les premiers groupes sont des fonds de pension. Uniquement, ils sont là qu'on soit clair pour faire de l'argent. Mais c'est tellement violent, tout ça c'est, quand on, est dans... on fait de la santé, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a toute cette violence derrière du, du financier parce qu'on ne fait juste pas ce métier-là pour ça, ce métier-là pour, pour autre chose, pour toucher à des choses qui justement n'ont pas de prix. Tenir la main de quelqu'un, lui parler, échanger, prendre trois minutes et lui demander euh, comment il sent, comment il va, s'il donne quelque chose, c'est pas quantifiable financièrement. Oh. Pas de prix, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là l'autre jour, je voyais un reportage sur Arte, sur les cliniques, où on voyait, c'était un film, je ne sais plus, il montrait une clinique et je disais, mais mon Dieu, que ça a changé. On voyait tous les patients dans une salle commune, en train de regarder la télé, mmh. de fumer des clopes aussi dans la salle commune. Bon, voilà. Mais de regarder la télé, de discuter avec les infirmières, les infirmières qui passaient avec le café et les tisanes pour, pour mmh. donner le 4 heures. Non, mais ça, mais... Mais ça y a plus Mais c'est fini. C'est fini. Et ce qui, moi, ce qui me rend triste, c'est de me dire que peut-être, j'espère que non, mais que peut-être ça ne reviendra jamais. Et que cette période-là, elle, euh, elle est morte et enterrée. C'est fini. La tisane du soir dans les cliniques, mmh. avant de se coucher, ça n'existe plus. Avant, on était hospitalisés. Le soir, il y avait le repas du soir. Mmh. Et à la tournée de la nuit, l'équipe de nuit venait en équipe. Donc, il y avait l'infirmière avec son aide-soignante qui tournait. Et qui venait, qui amenait la tisane. « Ça va, vous avez passé une bonne journée, vous avez pas mal, vous voulez boire une, une, une, infusion. une infusion, tilleul, verveine. » C'était ça le soir. Et la nuit a démarré comme ça. Avec ce passage-là rassurant de l'équipe paramédicale, de, du petit mot chaleureux. Maintenant, c'est fini. C'est terminé. C'est C'est voilà. Parce que ça coûte trop cher. Mm -hmm. Le cours de la verveine hein. <rire> a vachement augmenté ouais, ces derniers ça. temps. <rire> peuvent prévoir leur chiffre d'affaires pratiquement au 1er janvier. Même un établissement de santé. Ou vous avez vu dans l'industrie, quelqu'un qui peut prévoir son chiffre d'affaires au 1er janvier, à peu près. Ça ne se fait pas. Là, ils le savent. Il voilà, cette année, on va gagner à peu près tant, Ils à pas une catastrophe, hein, mais on va gagner tant. Donc, le, le but après, le chiffre d'affaires, il l'ont. c'est diminuer la masse salariale. Donc, il y a deux possibilités. De, enfin, Il y a plusieurs possibilités de diminuer la masse salariale. Ben, on n'embauche plus et l'activité augmente, ça peut être aussi, ben, on dégraisse, on supprime des salariés, on supprime des salaires, ou on baisse, on dénonce des accords, ou on baisse des salaires. On peut jouer aussi mé mécaniquement sur la pyramide des âges. Ils savent que cette année, il y a tant qu'ils vont partir à la retraite. C'est comme je vous le disais, hein. on s'en va, ou on part à la retraite, ou on nous licencie, ça, ça peut arriver, mais on ne remplace pas. Donc celle qui restent, ben, il faut qu'elles fassent comme elles peuvent. Bon, tout ça cumulé, plus les petites économies, mais quand, euh, comme je vous disais tout à l'heure, hein, les draps il faut économiser, oui. mais on a un quota de draps dans une armoire, quand il n'y a plus de draps dans l'armoire mais qu'on en a besoin, bien, il faut qu'on galope à la lingerie, donc nous dans la clinique où j'étais, la lingerie était au moins 1, nous on était au premier étage, c'est pas très loin, mais euh, soit il faut attendre l'ascenseur ou sinon vous galopez vite dans les escaliers pour aller chercher une pile de 10 draps. Parce qu'on vous les donne que par 10. Voilà. Donc euh, s'il vous manque 3 ou 4 draps dans la journée, ça va. Mais si vous en manque 15, vous ben descendez deux fois à la lingerie. Donc perte de temps. Donc toutes ces petites choses cumulées, ben, euh, à force on ne s'en sort plus. On sort plus. Début janvier, je me casse la margoulette au boulot. Mais une belle, une belle gamelle, quoi. Enfin, dommage, tu vois qu'il n'y a pas de caméra partout parce que. <rire> Au moins là, c'était une cascade. Et je me démonte une épaule. Et du coup, j'ai je sais plus de mois peut-être à ne pas bouger, rééducation machin, Après, bon, moi, je mets euh, le printemps à me reconsolider si tu veux. Sauf que plus ça va, moins je peux me servir de ma main droite. C'est pas seulement à cause de la chute et tout ça, c'est aussi usé, il y a aussi de l'arthrose à côté, enfin voilà, c'est les mouvements répétitifs, ça a déclenché une pathologie euh, qui est aussi reconnue comme maladie professionnelle, si tu veux. Et moi, dans mon métier, ça fait 30 ans que je suis en onco. Euh, nous, infirmières, c'est une profession qui est aussi en développement parce que tu as plein de possibilités. Euh, tu peux être en consultation, tu peux euh, euh, soit les consultations d'annonce, soit suivre les gens qui ont des traitements, tu peux euh, prendre des postes de coordination, on a des masters. Je sais que je peux faire d'autres choses, je peux spécialiser, euh, euh, suivi douleur, sans palliatif, euh, voilà, il y aurait beaucoup de euh, choses à faire. On nous aspire l'argent de la sécu, cet argent de la sécurité sociale, il nous appartient, il est à nous, on l'a construite pour nous cette sécurité sociale, on siège d'ailleurs avec Eric en, en c'est nos cotisations, c'est notre argent qu'on a décidé de mettre dans un pot commun pour que tout le monde soit soigné de la même façon, avec la, la, même, de la, la même qualité de soins. Et ça, et ça il... Punaise, il, y a, il y a un bras de l'extérieur qui vient, qui nous prend l'argent, mais c'est intolérable, c'est intolérable. Mais normalement, quand il y a une inaptitude, parce qu'on est revenu beaucoup là-dessus, parce qu'une l'inaptitude, c'est le bout du bout de « j'ai des conditions de travail dégueulasses ». C'est pour ça qu'on a beaucoup de soignants, beaucoup de femmes. C'est les épaules, c'est voilà, « au bout de X années, je suis bousillée ». Travaille en 12 heures, euh, travail de nuit, enfin, puis la charge de travail. La charge est lourde, on fait, ne fait, peut pas aller chercher l'appareil la, le, le, pour lever le patient, etc. Tout le monde fait au plus vite, euh, au mieux, parce qu'on a des êtres humains en face de soi. Euh, normalement, l'employeur, il a une obligation de reclasser le salarié. Il doit reclasser le salarié, qui, en plus qu'il l'a rendu inapte, quand ils sont fait. Il y a 95% des gens ils sont déclarés nuls, ils sont licenciés. Je veux dire, c'est hallucinant. Ils les bousillent, ils les jettent à 95%, alors qu'il y a des fonds, il y a des aides pour justement les garder en poste, les aider. Les... C'est quoi cette société Il faudrait que tout le monde fasse un mètre 80 soit un homme, euh, et, et 30 ans, et, et puisse travailler 12 heures par jour. Ben, la société, elle n'est pas comme ça. Elle est diverse. Il y a des gens qui sont petits, des gens qui sont grands, des gens qui sont minces, des gens qui sont gros. Il y a des femmes enceintes. Mon Dieu, quelle horreur Il y a des, des gens qui ont des handicaps ou des difficultés, je veux dire, on parle de handicap, on est tous différents. Et, et on vieillit au travail et, et il faut que justement le travail s'adapte aux êtres humains. La procédure, elle veut que toi, le médecin du travail, il dit que tu as des incapacités. Tu es à ton poste, sauf pour faire ça, ça, ça, donc t'es pas apte à ton poste comme il est actuel. Et donc ils m'ont proposé, mais dans plein d'endroits en France, hein, parce que j'avais dit que je pouvais bouger, déjà c'est pas... Ils m'ont proposé à Brest, à Vichy, à Tarbes, à je sais plus, à côté de Nantes, à Saint-Herblain, tout ça, et un endroit je connais pas trop. Et c'était pour être euh, aide-archiviste, euh, pour être... Euh, Standardiste, entre bureau entre et sortie, facturation. Quand j'ai vu le, la DRH, donc pour me signifier ce licenciement, et je disais, ben bah alors, qu'est-ce qu'il en est pour moi Parce qu'elle ne me disait pas le mot, ah, bah, on vous licencie. C'est juste, on ne peut pas vous reclasser, on ne peut pas vous avoir... reprendre, ce qui me gênait le plus, c'est que mais j'ai pas, pas fini de lutter, si tu veux. Et que du coup, et eh là, pouf, ça me fait faire un bon, <rire> vachement plus loin. Que du coup, je suis même dégagée des barrières ou encore plus loin que les barrières. Partir d'ici pour aller bosser ailleurs, dans un autre groupe, puisque les groupes rachètent toutes les cliniques privées de France. Euh, quel intérêt Retrouver les mêmes conditions de travail, autant rester sur place, autant se battre et puis je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a choisi ce métier, c'est se battre pour nos patients, se battre pour, pour leur donner le meilleur qu'on puisse leur donner. Voilà. Donc pour moi c'était naturel puis c'est voilà, dans ma personnalité aussi de ne pas, de pas baisser les bras et de ne pas me dire que bon, voilà, ça se passe mal, je laisse tout tomber, je pars ailleurs. Je ne vous le dirai pas du tout. cinq mois ça a fait du bien paradoxalement c'est euh... non ça va ça va ça a permis de mettre des mots sur des sur des ressentis qu'on n'avait pas exprimés entre temps donc ça... ça a fait du bien à plein de personnes bien. ça m'a permis de me recentrer aussi et de me dire qu'à un moment donné, bon, voilà, le syndicat c'est bien, l'activité syndicale c'est très bien, mais j'ai aussi euh, mes enfants, moi, mon conjoint, et que voilà. Donc ça m'a permis de faire un peu plus à part des choses. D'un point de vue professionnel, eh ben écoute, euh, euh, ça recommence à bouger un petit peu à la clinique. Voilà, il y a eu une petite période de flottement où tout le monde était dans le fatalisme et euh, ben, on a fait 51 jours pour pas grand chose. Voilà, et ben là on a un service qui s'est mis en droit de retrait il y a un mois, complet, qui a arrêté de travailler un matin à 7 h en disant « on s'arrête et ». Euh, et voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on continue pas à travailler dans ces conditions. Et on a obtenu un poste, deux postes supplémentaires, un binôme médecin soignant infirmier en plus en 12 heures tous les jours, Donc, euh, et ça en, en espace à peine une demi-journée. Explique-nous peut-être ce que c'est qu'un droit de retrait, parce que c'est grave quand même. Ouais. Quand on un droit de retrait, c'est euh, le droit un, droit un salarié de... de, de, de ne, quand il se sent danger so, dans sa profession, d'alerter de, de, de, sa direction en disant là je me sens endangé, de ne pas pouvoir exercer correctement mon métier et de mettre en danger du coup les autres. Donc, du coup, je décide de me mettre en retrait pour vous trouver une solution pour que je ne sois plus en danger. Oui, oui, c'est pas beaucoup utilisé. Les salariés ont peur, notamment dans, dans nos professions à nous, parce que on a quand même des patients derrière et que quand tu te mets en retrait, tu te mets en retrait. C'est-à-dire que tu ne fais rien. Les patients, ils n'ont pas eu leurs médicaments le matin pour déjeuner, il y avait des blocs du jour, ils n'ont pas été préparés. Enfin, voilà, ça, ça a des répercussions. Donc nous, dans nos métiers, en général, on le fait pas, ou très peu. C'est pas utilisé. Mais pourtant, c'est... Une forme de grève hein. c'est une forme de grève hein. ponctuelle mais euh, et, euh, et la direction est obligée de trouver de suite une solution pour arrêter ce droit de retrait et sinon c'est l'inspection du travail qui intervient et ça amène le cheminement comme une grève avec un égo et euh, tout ce qui s'ensuit quoi alléluia. alléluia ouais 11 heures Wow, C'est pas un ouais. film comique qu'on fait. Je <rire> euh, euh, la crée, hein. <rire> Je sais pas ce que je suis contente de vous voir. Oh. <rire> <Allez. coughs> je faisais un peu le point sur le climat à la clinique en ce moment. Je racontais le droit de retrait d'il y a un mois qui fait que ça arrière en porte. Peut-être un peu. Euh, voilà, le flottement est un peu passé. Il y a des services encore sous, sous, sous tension beaucoup de tension, d'autres services où on, quand même ça va mieux depuis la reprise au niveau des pouvoirs publics on est reconvoqué à l'ARS au mois de juin pour faire le point sur la situation les ratios qui sont mis en place aujourd'hui sont insuffisants pour soigner pour travailler correctement et que ce soit à Ligue pont des dans l'hôpital public partout c'est aujourd'hui on en est là et euh, comme je leur, ai, on leur a dit à plusieurs reprises, on dit euh, chaque fois que c'est un problème d'organisation, sauf que l'organisation n'était pas dans la direction. Alors, ça veut dire que l'ensemble des directions de France sont des incompétents. Oui, ça. Ou alors ça veut dire que la CGT a raison et qu'il manque du personnel, que les ratios d'une infirmière à une aide-soignante pour 12, 15, 18 patients, c'est complètement irréaliste. On ne peut pas travailler dans de bonnes conditions avec de telles ratios. Et quand on compare avec d'autres pays européens, que ce soit la Belgique, que ce soit le Portugal, la Suisse, tout ce qu'on veut, ce sont des, des ratios qui sont largement inférieurs. Ou par exemple, au Portugal, on va avoir une infirmière pour cinq patients. Et donc, là, on peut travailler correctement. Donc. Le droit de retrait directement, moi, ça m'a reboosté. Ouais. Je me suis dit, en fait, je suis plus, on n'est plus tout seul à se battre. Quoi. Parce que jusque-là, en fait, le truc, c'était, nous, on se battait dans les instances, c'est, tu fais une réunion tous les mois, tu redis la même chose. Le service, où on est, ils ont fait le droit de retrait tous les mois, il était à l'ordre du jour du CE ça va pas, qu'est-ce qu'on fait, elles sont pas bien. Sauf qu'à un moment donné, on était deux à porter le truc quoi. Et là tu te dis, enfin elle bouge. Elle bouge. Donc effectivement c'est du travail de fond qu'on fait et qu'on y est voilà, en permanence. Mais euh, ça m'a reboosté parce que je me suis dit, au euh, bout d'un moment, quand t'es tout seul, euh, on se disait, on va plus aller dans les instances, on va arrêter. Enfin, à un moment donné, t'as as, as plus envie. Quoi. Et comme ça bougeait pas. Euh, et Donc là, ça, ça ouais, moi ça m'a reboosté ce truc-là, en fait. Mais oui, parce que les salariés tombent dans, dans une forme de délégation par rapport aux élus, oh, par rapport aux syndicats. Euh, souvent, on qu'est-ce que fait, qu'est-ce qu que fait le syndicat, syndicat qu'est-ce que fait la CGT, qu'est-ce que fait... Ah, Mais, euh, la CGT, c'est avant tout les salariés. C'est eux qui la font. C'est pas, pas Valérie Gallo, Christophe Coudert qui faisaient la CGT pendant une chambre, c'est les salariés. S'ils ne saisissent pas de l'outil, euh, effectivement, c'est là qu'il ne faut pas mentir non plus aux salariés. Un syndicat, pas, ils ne font pas pour, on fait avec. C'est ce qu'on a mis sur notre page Facebook. Un syndicat, il ne fait pas pour vous, mais il fait avec vous. Et je crois que ça, c'est une notion qu'il faut vraiment remettre aussi au niveau des salariés. On n'est pas là, on n'est pas des dieux, on n'est pas des, des gens plus hauts, plus forts que non. On est des salariés euh, qui avons décidé de s'organiser dans un outil qu'on appelle la CGT. Et cette CGT ne peut fonctionner que si les salariés s'en saisissent et veulent faire avec. Nous, on n'est pas Dieu, hein. on n'est que la CGT. Et si on avait 2 millions de syndiqués, on, on aurait un autre rapport de force. Malheureusement, la, syndic... la CGT aujourd'hui, c'est 700 000 hommes et femmes en France, sur 26 millions de salariés. Forcément que le rapport de force, il est au cas par cas dans les entreprises. Hein. Moi, je n'avais pas retravaillé depuis que le binôme supplémentaire avait été mis en place. J'ai travaillé lundi, et la première chose que j'ai dit à midi, mais ça fait trop de bien de prendre du temps avec les gens. Retrouver, le, le, le, notre sens premier de notre métier, c'est prendre soin. Donc, à la place de faire une toilette en un quart d'heure, tu la fais en une demi-heure, tu prends le temps de t'occuper de la patiente, mais du bout des cheveux jusqu'au bout des pieds, euh, la masser, la lever, la faire marcher, des trucs qu'on n'avait pas le temps. Des trucs qu'on n'avait pas le temps. C'est un, un truc de fou. Et moi, quand je suis partie lundi soir, je me suis dit « enfin, tu fais une... voilà, as fait du bon boulot ». Finalement, je crois bien que l'époque des bandits de grands chemins n'a jamais vraiment disparu. Ils ont seulement changé de costume, mais ils n'ont pas compris une chose simple. Eux, ils empruntent les grands chemins. Ceux et celles qui se battent, les bâtissent et les construisent. Il y a un proverbe turc qui dit que boire un café ensemble, c'est 40 ans d'amitié. Oui, les grands soirs sont tissés de petits matins où le café coule dans le perco depuis l'aurore pour réchauffer les grévistes. Et je finirai par ces quelques mots. Vous êtes des personnes, des femmes formidables. Et vous aussi, les quelques hommes présents sur ce conflit. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous dire, mesdames, que je suis fier d'être une des vôtres. Merci. Quand on part faire un mouvement de grève, c'est un peu comme quand on est en quatrième ou en troisième et qu'on fait péter les cours. On a un sentiment profond de, de liberté, de, se, de, de couper les chaînes et de se dire « mais j'en ai marre d'être asservi à, à un employeur, je me libère, j'en ai marre et je dis stop et maintenant ça suffit ». Quand ça s'arrête vraiment au moment de la signature, au moment où on donne le top départ de « tout est fini euh, », moi je m'écroule. Je sors de dix jours de grève de la fin, euh, je et moi je faisais partie des quelques-uns qui votaient pour continuer. Donc euh, non, dans un premier temps, je m'écroule, c'est euh, voilà, la déception de... Euh, on n'a pas eu tout ce qu'on a demandé. On n'a pas rien eu, mais on n'a pas eu tout ce qu'on a demandé. Ma première réaction, c'est ça. C'est euh, pas possible, on aurait pu aller plus loin. Et voilà, une fois cette euh, tristesse passée, cette colère passée, parce que c'était encore de la colère aussi, voilà, on n'a peut-être pas tout obtenu, mais on a obtenu certaines choses. Euh, C'est plus vivable non plus pour certains. Euh, voilà, 51 jours, euh, Noël approche, on est à 15 jours de Noël au moment où on signe. Euh, voilà, euh, bon, on euh, ne l'a pas fait pour rien, on a quand même obtenu certaines choses. Et euh, là-dessus, on est victorieux, et on est victorieux surtout de, de l'entente qu'on a trouvée entre nous pas la fin là quand on signe le protocole je pense que c'est le début c'est le début d'une histoire à construire euh, tout et tous ensemble c'est c'est là justement qu'il faut aller voir les salariés leur dire alors euh, de quoi tu aurais besoin pour bien travailler et, et ensemble on construit ensemble on discute et on se ben ouais on va se faire des bouffes ensemble et on rigole et enfin le syndicalisme c'est ça c'est pas c'est surtout ça, c'est de l'humain, c'est de l'échange, c'est de la rigolade, c'est du partage, et après on a envie tous ensemble de se battre, on a plus envie de se battre pour son collègue quand euh, ben on va boire des coups avec lui, qu'on s'entend bien et que et qu'on construit des choses ensemble, que quand on se parle jamais, il faut recréer du collectif de travail, il faut, euh, et tout ça il faut l'enclencher après, et c'est difficile, hein. enfin je veux dire, euh, je pas la recette, hein. vraiment pas du tout, hein. je ne sais pas, mais, mais c'est je me demande si la solution, elle n'est pas là. Il n'y a peut-être même pas de grand soir, mais des tas de petits matins où on décide comme ça, sur un parking, de dire non, de dire stop. Ça suffit. Les filles du Pont de Chaume m'ont offert le plus beau cadeau de Noël qui soit. L'espoir et la confiance. Alors oui, je me demande, tiens, à savoir... Si le Père Noël était à la CGT lui aussi. En tout cas, avis ou sans visage, méfiez-vous de la cuisine des femmes et des grands chemins. Vous y trouverez désormais sur votre route des bandes organisées, solidaires. Vous les appelez voyous, mais entre la bourse ou la vie, ils ont choisi et bien choisi. Joyeux Noël les filles